Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo d'un petit achat, d'un truc que j'attends depuis longtemps, vous me connaissez, et c'est bien évidemment... ou chatien à l'envers Le Speed Duel, cicatrice de bataille. Ça va très bien mon amour inconditionnel pour le Speed Duel, parce que c'est pas tout, on a en plus le magnifique petit deck Speed Duel avec secteur et Rex Raptor dessus, je veux pas voir les cartes qu'il y a dessus, et on le fera dans une deuxième vidéo, parce que YouTube Monnaie. Je gagne pas d'argent avec YouTube, mais c'est juste pour le principe de voir une deuxième petite vidéo d'unboxing tant qu'à faire. Donc voici les deux belles bêtes, hein. mais on va ouvrir uniquement celle-ci. Petit aparté avec les achats, j'ai eu la chance d'obtenir euh, le Adé... bah, Adès, Bon, c'est Ades en fait, parce qu'il est marqué A et Des. Adès, le gouverneur des ténèbres, un monstre démon à 2400 -16. Donc Super sympa. Je me suis acheté aussi des petites sleeves parce que, là, bah, comme vous savez, le samedi, il y a le yu gi samedi où on fait des duels en live. Et euh, j'ai certaines cartes qui n'ont pas de cible, donc du coup j'en ai racheté. Et on perd pas de temps et on ouvre cette magnifique display. Ça sent bon la display, ça sent bon la display. Hop. Hop. Et voilà, regardez-moi ça. Magnifique. En même temps, vous avez pu voir mon clavier. Oui, oui, oui. Du coup, ça fait un total de combien de boosters tout ça euh, Pas mal. Il y a un tout 36 boosters. Donc ça en fait de l'ouverture, ça fait encore une longue vidéo. On va espérer obtenir des magnifiques cartes, et on va mettre de côté les super, et ensuite on, on rangera tout ça dans les classeurs. Allez, c'est parti Alors, en première carte, nous avons la Mandragore, monstre magicien Flip et effet. L'armure d'insectes, avec canon laser, logique, parce qu'avec le deck, insectes, dinosaures. Donc, à mon avis, on va avoir pas mal de cartes insectes et dinosaures. La maîtrise de puissance magique, et pour finir, la mente impératrice. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu d'ultra de, de, de, de, de, ou de super sur le premier booster. On va voir si on a de la chance après. Alors... Graal, hache gravitationnelle, nain, infernité. J'ai eu un petit nain, super. Araignée lanceuse, et oh! Ok, Gearshield, le maître escrimeur en ben, toute bruyante totale, donc je crois que c'est ultra rare. Du coup, nice, la première ultra. Oui, c'est ultra rare, je sais pas pourquoi j'étais dis, je sais pas si. La fatigue. La fatigue. Maintenant, on les éventre. Hein. Alors, Tyrannosaurus préhistorique. Grosse colère. À nouveau, H gravitationnelle. Et l'armure insecte avec un laser. Ok, du coup, on a déjà eu on a déjà des doublons sur le, le, tro le troisième booster. Pardon. Super. Mais pour l'instant, bah, une ultra sur euh, trois boosters, c'est pas, pas négligeable. Ah Bon, bah déjà, on sait ce qu'on va voir sur celle-ci. Alors, Graal, H-Gravitationnel. Infernité, à nouveau. Araignée lanceuse. Bah, putain, du coup. Et Serviteur du Roi Déchu. Donc, la compétence pour Bronze. Euh, on va mettre de côté aussi, parce que ça reste... Je crois qu'elle est... Ouais, elle c'est une super. Donc, on va la mettre de côté. <rire> Alors, cercle d'envoûtement. Oh, je sais pas. Ils l'ont réédité pour spécial, Nice. Ça, c'est bien, ça, par contre. Alors... Oh, putain, comment ça se prononce, ça Skrish <rire> Monstre reptile. Un nouveau Mandragore Et le maître artisan Gamil. What le début de la fin, ok. Je connaissais pas du tout cette carte. Si vous avez... Si vous avez euh, quoi Si vous avez minimum 7 monstres ténèbres dans votre cimetière, bannissez 5 monstres ténèbres depuis votre cimetière et piochez 3 cartes. Ok, la carte, elle est toute noire, en fait. Je n'ai jamais vu cette carte avant. Brelante 7. Machine à sous. Ah, il est monstre machine avec... Oui, araignée lanceuse. Bah oui, puisque l'araignée la lanceuse, c'est un monstre machine, c'est pas un monstre... Euh, c'est pas un monstre insecte. Ensuite... Alors, machine à sous, sphère explosive, tyrannus préhistorique, et à nouveau, graal H gravitationnel. Je crois que la H gravitationnelle, je vais l'avoir en 10 000 exemplaires. Je sais pas pourquoi. Alors, en fait, le tyrannus est préhistorique aussi, je pense. Grosse colère, on a déjà eu, graal gravitationnel, et armure d'insecte encore. What Mais what C'est quoi cette display qui pue du cul Allez, un peu plus de type de cartes, s'il vous plaît. Non, mais où Le cercle d'envoûtement. À nouveau, un screech. Mandragore. Et maître artisan Gamil. Wouah Ah ouais, non, mais moi, j'ai la display du pauvre, en fait. Il y a trop de somme en moi, là. On va se refaire. Alors, arme insecte avec un laser. Ah Serment de la baleine forteresse. Un monstre utile qui permet d'appeler la baleine forteresse. Déchaîner. Et garde-barrière. Ok. Alors. Dani-pont. Le début de la fin encore. Et destruction et pioche. Et. Oh. Une rare. Ok, ça c'est je la pas, monstre machine, Dekoishi, la locomotive de guerre enchantée. Ok, bah du coup, vu que c'est une rare, on va la mettre quand même là-dedans. Hein. On va la mettre avec la pile euh, des, des cartes sympatoches. Je, trouve, je suis passé à côté de toi, je ne que il y en avait peut-être une autre. Non, il n'y en avait pas, on a eu beaucoup de doublons, donc non, non, je dis des bêtises. Alors, nouveau, serment de la Berlin Fortress, euh, screech, oh, zombie argenté à l'œil bleu, et la sphère explosive, Ok. On va faire un deuxième tas parce que je crois qu'on va faire, devoir faire plusieurs tas. Ça est déjà en train de s'effondrer. Du coup, tout, tout, tout. Ah, garde barrière, mante impératrice, danipon et machine à sous. Machine sous quand même qui est pour un monstre normal et qui est assez cher parce qu'il faut deux sacrifices pour un monstre normal. Alors, Screech à nouveau, Déchaîné. Ah! Bakoshi, le wagon de terreur. Et Usine de convertisseur. Carte équipement pour les monstres-machines. Ok, nice. On commence à avoir un petit peu plus de diversité. avec ça va annoncé qu'il y avait quand même pas mal de monstres-machines dedans. Avec la, la venue donc des monstres-machines dans le deck euh, Speed Duel. Duel. Faucheur de feu, monstre zombie. Armure insecte avec canon laser. Euh, machine pendule. Et oh Destructeur de noyaux. les de la justice. Monstre machine à effet. Nice Nice Potentiellement un petit deck machine en prévision. Ah Le monstre rituel, la baleine forteresse. Nice Ah ça c'est bien ça. Parce que bon, monstre rituel, euh, pour invoquer rituellement cette carte donc avec le serment, mais c'est un monstre à 2350. C'est pas... C'est pas dégueulasse quand même. Faucheur de feu. Grosse colère. Oh oh ok, la compétence de Ken. Ok, elle est magnifique la carte par contre. Avec le... la machine à sous. Alors, Mante Impératrice. à nouveau le wagon de terreur. Zombie argenté. Et Brolante 7. Ah nice Ah ça c'est cool par contre d'avoir un petit de 7. Moi qui aime bien jouer des decks fun. Euh, avec des decks un peu hasardeux, tout ça. Le Broland 7, ça peut être une carte assez sympatoche. Alors, oh, chevalier commandeur, que je n'avais pas encore eu. Usine de convertisseur, zombie Argenté à l'œil droit et... Oh, bandiken. Ok, en carte compétence. J'ai déjà eu trois cartes compétences. C'est pas dégueu dégueu. C'est en train de se rattraper, quoi. Cercle en voûtant. Oula Cabazolt, monstre dinosaure. Chevalier commandeur, et esprit de combat. Ok, nice Ensuite, serment de la bonne forteresse, Cabazolt, Brelante 7 et Destruction et pioche. Tu peux avoir uniquement un monstre machine, hein, Destruction et pioche. Du coup, ça va être sympa. Ouais, franchement, le deck machine, je suis en train de me tâter à le faire là. Euh, Nain, Infernité, Cercle en envoûtant, Forgeron côté dessous. Ah, J'avais pas encore eu monstre en bête guerrier à flip et Cobazolt. On a bientôt fait, je crois qu'on a dû faire la moitié là, à peu près. On a dû faire la moitié, une carte plutôt sympa, toi. Alors, Mandragore. Destructeur de noyaux, à nouveau. Repos éternel Oh, putain, je vais zapper qu'ils aient mis repos éternel dedans. Et garde-barrière. Monstre machine qui, qui est cher. Enfin, une sacrifice pour avoir un 1508 euh, Voilà, quoi. Les monstres normaux de l'époque, euh, c'est pas non plus le top à jouer. C'est pour ça qu'ils sont vraiment jouables en speed duel seulement, et voilà. Faucheur du feu. Oh, orbe de sécurité. J'avais pas non plus carte piège. Maître artisan Gamil. Et troupe draconique. En super. Euh, en rare, pardon. En super. Bah, Quoique si, il y a le logo aussi qui est brillant là, non Ouais. Putain, j'ai le coin de certaines cartes qui sont abîmées. Oh merde. Alors, machine pendule. Forgeron côté dessous. Orbe de sécurité et Mandragore. Ok nice. Il reste quand même booster. Il en reste quand même encore pas mal. Il reste encore pas mal. Alors, oh putain, araignée lanceuse, destruction et pioche, machine pendule et sphère explosive. Ok décidément, de sphère explosive, j'en ai quand même pas mal. On va commencer un troisième tas. Du coup, alors lien de convertisseur, à nouveau destructeur de noyaux, screech et orbe de sécurité. Alors, tyrannus préhistorique, d'anipon, maître de puissance magique et. Oh, le seigneur vampire! Oh putain, ultra! Ah, nice, monstre zombie en ultra! Moi, je pourrais que le, le mon deck, euh, deck zombie commence à appuyer un peu. Et là, avec le Seigneur Vampire, ça commence à être euh, un peu plus intéressant pour forger euh, le deck zombie. Parce que celui de base, euh, était pas tip-top. Machine à sous, sphère explosive, Tyrannus préhistorique et Graal. Ok, à nouveau la hache gravitationnelle. Il doit rester quoi Il reste 7 boosters. Et celui-là, 8. Alors, Mante Impératrice, Machine Pendule, Baleine Forteresse et Maître de Puissance Magique qui est une normale. Putain on dirait que en fait le dessin est tellement beau qu'on dirait presque que c'est une rare. Donc ça j'ai eu le doute. Le doute s'installe. Alors, Araignée Lanceuse, infirmité, Chevalier Commandeur et Repos éternel. J'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de doublons mais par contre, je... il y en a pas mal qui vont partir dans différents decks. Alors, tirer préhistorique, déchaîné, maître de puissance magique et la baleine forteresse à nouveau. mais Je crois qu'en tout, je dois avoir 3-4 un... rituels pour... pour la baleine, plus avoir 3-4 baleines, ce sera top. Alors, maître artisan gamille, déchaîné, esprit de combat et cercle en vous -tend. Ok, il ne reste plus que 3 boosters après. Donc on va avoir d'autres super rares, ultra, ou rare, Peut-être petites brillantes à ajouter à la collection en les ventres. Alors, zombie argenté à l'œil bleu, repos éternel, faucheur de feu et... Oh, revolver dragon oh, rare Nice J'ai toujours du mal avec la rareté, à tout ça, on rare, super rare, etc. Donc je vais dire une brillante maintenant, sans plus... Grosse colère, baleine forteresse, serment de la baleine forteresse, et chevalier commandeur. Allez, le deux avant-dernier booster. Croiser les doigts, on croise les doigts, non, quoi qu'on a quand même eu des belles cartes. Alors, cabazolt, garde barrière, pont le début de la fin. Et pour terminer, c'est le début de la fin, c'est aussi la fin de cette ouverture de display. Et nous avons le forgeron côté dessous, la machine à sous, euh, Bakochi, donc le wagon de terreur, et oh, le rayon nocturne En ultra oh, putain, bah ça va Pardon pour le gros mot pour la fin. <rire> Là, c'est en.. Euh, euh, la joie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah 9. C'est pas négligeable. 9 dont 1... Euh, non, celui-là, il n'est pas en ultra. 2... 3, 4, non, 4. Donc on a 4 Ultra et 4 armes. Moi bon, ça, c'est pas une display vraiment dégueulasse Oh, j'ai un booster qui était resté collé. Du coup, sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, Allez aller faire un petit tour aussi sur YouTube pour soutenir la chaîne, parce qu'il suffit juste d'avoir une publicité, ça fait gagner quelques, quelques centimes et quelques centimes, plus quelques centimes, ça fait à la fin un booster. Donc moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Moi, je vous dis à demain pour l'ouverture du deck. Bisous à tous